Les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Ok les amis, je sais que ça fait longtemps je ne vous ai un pas abandonné pour des raisons euh, euh, assez personnelles. Très, très, très occupé par les formations, un peu par-ci, un peu par-là. Mais ce matin, je suis là avec de bonnes nouvelles pour vous. Euh, sachez dorénavant que il est possible de gagner de l'argent sur la plateforme de OA Exchange sans investir un seul sou et vous êtes payé instantanément lorsque votre minimum dans votre compte est de 500 francs. Alors, sachez que vous pouvez être payé. L'innovation ici, c'est que euh, vous n'avez plus besoin d'être uniquement au Cameroun pour faire des parrainages de la plateforme OA Exchange pour être payé. Même si vous êtes, euh, peu importe où vous êtes dans le monde, sachez que... Il vous suffira juste d'avoir un compte payeur et dès que vous avez 500 francs, vous pouvez demander le paiement par payer de façon instantanée et vous serez payé, peu importe où vous vous trouvez. Alors les amis, j'espère que vous n'allez plus tarder à créer votre compte. De partenaires. Pour être partenaire, voici, vous allez suivre les quelques petites étapes que je vais vous montrer. Ensuite, vous allez juste mettre en application et tout ce que vous aurez à faire, c'est de partager votre lien à tout ceux-là qui voudraient acheter les crypto-monnaies en toute sécurité. Et sachez que votre argent vous est reversé de façon Automatique, vous n'avez rien à perdre. Vous pouvez tester la plateforme, elle est fiable. Je suis moi-même euh, la CEO de OA Exchange, donc j'espère que l'expérience que vous allez avoir sur OA Exchange sera formidable. Et par ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous remarquerez ah, qu'il y a une super promo de la carte Visa euh, prépayée UBA. Voilà à 8500 francs au lieu de 12 000 francs. Cette promo est valable pour un mois. Alors, profitez au max. Le stock est assez limité pour pouvoir bénéficier de votre carte Visa. Alors, d'autres vont demander à quoi sert la carte Visa. C'est simple. La carte Visa, vous pouvez faire tous les achats en ligne que vous voulez. Vous pouvez acheter les cryptos sur n'importe quelle plateforme. Vous pouvez faire les achats au supermarché, voyager à l'international et faire les retraits dans tous les guichets Visa. Voilà, c'est cette carte n'a pas besoin d'être liée à un compte bancaire au cas où vous aurez peur. C'est comme un compte orange, mais on que c'est dans une carte. Vous la rechargez à distance quand vous voulez. Voilà, j'espère que j'ai euh, répondu aux préoccupations de tous ceux-là qui avaient besoin de la carte et savoir à quoi ça va les servir. Donc, euh, sans plus tarder les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet de comment devenir partenaire, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche d'éducation pour ne pas manquer mes futures vidéos. Voilà pour devenir partenaire, venez simplement cliquer sur devenir partenaire. Ensuite, vous allez renseigner votre adresse et votre mot de passe. Si vous avez déjà un compte à défaut, cliquez sur vous n'avez pas de compte, créer un compte. Voilà, vous allez simplement renseigner ce formulaire avec vos informations, email, téléphone, mot de passe. Et vous acceptez les termes et les conditions d'utilisation. Ensuite, vous allez cliquer sur euh, sur continuer. Ok. Quand vous avez fini de renseigner le petit formulaire, vous êtes redirigé vers cette page de connexion. Renseignez l'adresse email que vous avez euh, utilisé tout à l'heure pour créer le compte et votre mot de passe et cliquez sur continuer. Lorsque vous êtes dans continuer, vous voyez vous êtes dans l'espace euh, demande de partenariat. Alors là, vous allez renseigner toutes vos informations personnelles, nom, prénom, votre pays, la ville, votre adresse email, bref, toutes ces informations. ci prenez la peine, vous devriez enregistrer votre CNI recto verso. Donc dès que c'est fait, dès que c'est fait, vous cliquez simplement sur Enregistrer et continuer vers WhatsApp. Alors, enregistrer et continuer avec WhatsApp va juste nous notifier que vous avez émis une demande de partenariat et lorsque votre identité sera vérifiée, alors on va valider votre demande de partenariat et vous serez partenaire. Maintenant, quand vous êtes partenaire, voici comment générer votre lien. OK les amis, pour éviter d'être longue, euh, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer.